Vous le savez, hein, les vœux, c'est une tradition, donc euh, cette année encore, on n'y coupera pas. Veuillez accueillir Greta Thunberg et Bénédicte Vidal. Bon oh ben, euh, coucou, hein, donc, euh, avec Greta ici présente, euh, qui a quand même été élue Produit de l'année. How dare you Quoi This is all wrong. Oui, euh, Personnalité de l'année personnalité de l'année, produit de l'année. Euh, je te rappelle que tu as été élu par le Times. Hein, les, les gars en 1938, c'était Adolf Hitler pour leur personnalité de l'année. Bref, donc avec Greta ici présente, on vous souhaite bah, une bonne année, euh, une bonne santé. Hein. People are Des sous Donc euh, si on résume, bah, bonne année, euh, beaucoup d'amour, pas hein, euh, bah, peu d'argent aussi. Nous sommes début d'une Et tout ce que vous pouvez parler est de l'argent. Non mais, How dare you Non mais calme-toi, how dare toi-même. You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. Mais je t'ai rien volé Greta, je veux dire, à part ta visibilité, je t'ai rien volé. C'est pas comme si j'allais souhaité aux gens de prendre l'avion toutes les semaines. Hein on avait dit qu'on faisait un truc feel good. Hein, le, le concept de la nouvelle année, c'est qu'on est feel good. Donc on oublie, on va tous crever, Et les océans sont publiés. Évidemment, c'est toujours le cas. Je sais bien qu'à 16 ans, c'est plus déprimant qu'à 42, l'avenir. Mais bon, euh, moi, je peux avoir de retraite et je chiale pas. Euh, hein, voilà. I will never forgive you. Bref, si on résume, ben... Bah, bah bonne année, hein, Magritte, ouais, bah, hein quand même. Hein, on n'aura pas mieux, je pense. Allez, bonne année.